Je oui. oui. suis à l'aise financièrement, comme oui. mon papa, non. les affaires marchent en ce moment. Ouais. Et du coup, du coup j'achète des trucs. Et Les gens voient que j'ai des trucs. Il se, trucs. Il, se foudrait, il a des trucs. Il faudrait des trucs. Du coup j'achète des trucs. Les gens voient que j'ai des trucs. Il se foudrait, il a des trucs. Je peux te dire un truc Non, t'as pas l'air au top. Ta peau est pas bien hydratée Ton visage est nul. Non Je crois que t'es pas en bonne santé Je t'en maths. Je te mets ta gueule en 4K C'est scientifique c'est mécanique, Ça se voit que tu manques de moulaka Ouais, Je suis à l'aise financièrement Je ne plains pas Les affaires marchent en ce moment Ouais Et du coup Du coup j'achète des trucs Et les gens que j'ai des trucs il a des trucs j'ai plus de dîmes pour mes de nuit. La dernière fois que j'ai fait l'amour, c'était tout ça. <rire> je passe du pique par des chinoises au chocolat. Bah attends, donne-moi ton nu, et puis je te fais un petit lit. Je possède des Une, ouais. Je suis à l'aise financièrement je... Je non, Les affaires marchent en ce moment Ouais, et du coup, du coup j'achète des trucs Et je crois que j'ai des trucs Il putain il a des trucs Je perds les transactions Je fais l'acquisition Je souhaite, j'achète Tu vends, je prends D'accord, et ta mère mmh. J'acquire Je possède des tu, Ouais je suis à l'aise financièrement, non. les affaires marchent en ce moment. Ouais, et du coup, du coup j'achète des trucs. Allez gens ont que j'ai des trucs. Et ce, putain, il il a des Ouais, je suis à l'aise financièrement, non. les affaires marchent en ce moment. Ouais, et du coup, du coup j'achète des trucs. Les gens ont que j'ai des trucs. Et ce, putain, il se il a des deux